Oh. Je n'ai rien à faire, je rien à faire, je rien, je rien, ai rien à faire. faire. C'est de dire rien de particulier. J'ai à parler, c'est vague. J'ai à parler, n'ayant rien à dire, rien que les paroles des autres ne sachant pas, pas parler, ne voulant pas parler, j'ai à parler. Personne ne m'y oblige, il n'y a personne, c'est un accident, c'est un fait. Je n'ai rien à faire, je n'ai rien à faire, je n'ai rien, je n'ai rien. Rien ne pourra jamais en dispenser. Il n'y a rien à découvrir, rien qui diminue ce qui demeure à dire. C'est supplice à rabiscoter. Impossible à penser, à cerner, à sentir, à subir. Oui, insubissable aussi. Je souffre mal aussi. Même ça, je le fais mal aussi. Comme une vieille teinte mourant debout, le dos chargé de poussins guettés par les rats. Je n'ai rien à faire. Je n'ai rien à faire. Je n'ai rien, je n'ai rien, je n'ai rien à faire. Je ne dire rien de particulier. J'ai à parler, c'est vague. malgré. Thank